Étoile rouge et noire, tais-toi sur la peau. Faut si marre-toi, cercle et sur drapeau. N'y pas toutes mes anarches. Comprends, ou va ouvrir Les pas dans ta sonne. Bon six bornes en microphone. Bienvenue dans la would be poison. Et la France, c'est l'eau c'est qui c'est les sons de l'armée Mais je suis plus principal du cul plus qu'ils sont dessus en eux-mêmes. Ils savent qu'ils ont du turfu. Une vision passée sur leur marche la ziode. Chaque jour la nuit ressort. Au réveil, gros caca de Lynn Roseline à tout capital, blesse mon orgueil. Et compas, leurs alliés, les trompent pas, ils péflient bien trop de nos vies pour les comprendre vraiment, je me reconnais pas dans leur phobie je sais que c'est des miroirs déformants moi ma réalité c'est beaucoup de galères et de pertes ni la fatalité, j'en ai une amère expertise. si tu veux qu'on soit pote, à moitié évite de l'être car la moitié d'un pote c'est déjà la moitié d'un traître alors percer, si que c'est mon premier objectif, c'est faux, je m'en R.E.R.C. pendant le trajet, je rêvais d'un logement convaincre les payeurs, ça m'a toujours paralysé mais à quoi bon être le meilleur S'il n'y a que toi qui le sais. sait, me sens malaisé, par de pioncer où y a pas la place de baiser. J'ai dormi dans des corps plats, j'ai vécu dans des bosquets. Mon esprit vibra, je pas, pas besoin d'église ou de mosquée. Risquer la heaps, loin des proches, risquer la cavale, j'ai choisi le décor. Tournevis sans poche, tu joues du métal, ça se fait sans un corps à part de corps. Jamais autant que cimetière et HP, On repose les corps. Des nôtres c'est pas du 1080 HD. Oui, ça paraît irréel comme racisme en blanc 1m60 et quelques, mais j'ai mental de titan. Mauvais air, pas serbe, aux pensées Je transpire le verre rappelle, c'est bon essorage. Draguer les la labels, c'est le Mérité, jamais sera leur sélectivité. Je vais pas mériter, vu tout le sale j'ai déjà hérité. Mais fio en même temps l'intimité. Depuis l'époque des attouchements plein de efforts. parce que j'forais jour avec des vaches qui rient contre la mort. Paré pour esquiver les valkyries. Déchirer pour moi, c'est pilé. C'est comme ça depuis mon accouchement. Le braque, acte de naissance.